C'est toi et moi que nous allons comprendre toutes ces choses et nous allons l'appliquer dans l'air et vie, par l'aide de du Saint-Esprit, dites amen, amen. amen. Voilà pourquoi quand j'appelle, l'homme de Dieu, notre bien-aimé, Papa, papi, nous appelons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. amen. Dieu soit loué. Bon Après-midi à l'éloge, la paix s'insame merci. Oui, à l'église sous la présence, et la paix sur le Pasteur, merci pour la coupe et sa responsabilité. La paix sur le paix, merci parce que au cas qui Saint-Esprit après midi amen c'est vrai les pasteurs à bah après midi à l'élo les les invités peux que vous présenter sous sous pas et puis tu as la reconnaissance yes. devant Zamé yes. par rapport à Bolam ou à Saléliban à Nabisso pendant des 10 jusqu'à présent. Et c'est mon ami on a dit que mon Nabisso n'avait la présence en L'après-midi, à Lélo. Naza suis la Jean-Baptiste on a eu par rapport à notre programme, y a Guiné, parce service la Banna, le pour nous la, la déclaration pour l'année la 2020 pour nous faire un la déclaration pour nous la pour nous avoir la et pour nous pour encadrer la la vie. La Bible est précisément verset belé, pour les versé clé comme conseil, et tant que les parents ont sont dans la vie la Bible est la volonté en la nous dans le jardin des l'Éden. Nous avons à Dans Genèse 1,28, 28, Bible en Nous avons Vous avez un peu de et nous avons fait quand vous vous multiplier, vous remplissez la terre. C'est-à-dire que nous avons un programme en est coupé couple ou peu Nous avons un couple un peu à de temps parce que nous avons une recommandation à Mais nous Bano, nous, avons a tant nous sommes a responsabilité. Yeah. Mais, or que bien, que Bible est la ce par rapport à l'année m'occire les autres nés, par rapport à l'organisme, la Organisation mondiale de la santé, basseau d'écrit Rubisso, moi na Azakubana la naissance qui nous a 18 ans. Voilà basseau d'écrit Rubisso comment un enfant, moi na Azanani, moi na Azakubana la naissance jusqu'à 18 ans. Et n'après-midi à l'école, tenghi kolobela na thème na biso comment élever nos enfants selon la parole de Dieu Amen. Amen. Dans bible na Vous la jeunesse premier 28, 27 à 28. À la genèse 15 et à 14. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme de la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez la Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Genèse 15. Et à 4. Genèse, chapitre 15, et à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel est adressée à Abraham dans une vision. Et il dit Abraham ne point, je suis ton bouclier. Ah. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu Que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham a dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » la parole du Seigneur. Amen. Amen. La première verset versée d'Otani, ben, -so, nous avons ordonné la première couple, au atteint dans le jardin d'Eden à M. Sibango, à la féconde, va remplir la terre, va se multiplier. Et ça a pose pour ça, Nzamb. Et tu temps dans le deuxième verset, tu as monde le patriarche Abraham. N'a mois, Sarah. Et Bible est Abraham, par rapport à la promesse, sonde, qui est. Par rapport à vos Abraham a Tala qui est. voilà la mais jusqu'à présent, on peut s'y Donc, si on un héritage de l'autre. Amen. Amen. y un charge. une Oh, Peut-être que ma parole est là, comment on a fait? Il y a une charge. Oh, Peut-être que ma parole est là, comment on a fait? Il y a bénéfices par rapport à la réalité. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a des pensées qui sont des héritages. Amen. Abraham a qui Abraham a qui Et nous avons promesse. Il y a et souci Abraham et ça a qui vous a donné mes Abraham et Zalaki Azala La héritier Po y'a un peu qui est dans l'âge L'homme qui a fait -so Et voilà Abraham A l'homme qui si a dit On a un peu Et jusqu'à présent Au Pessinga là L'héritier Héritier, Y'a l'autre côté au Pessinga Et pour ça Eliezer Eliezer Azalaki muto abota maki na ndamu na ye abi serviteur na ozayeriter parce que abota minandak nanga Et l'après-midi a lelo nzamba lingalo belabiso komato kuiko elever nos enfants na ya nzambe et komato kuiko lakisa ba na biso makamwa nzambe et Bana voilà, peut comprendre Bana Bazani ni la Bisso. Bana Bakou plémoussou sous le nom de Donty Koloba. Bana Bakoma charge. Bana Bakoma peut-être continue à être mal à l'aise. Mais c'est pas ça. Bana Zambe. Bana sa bénédiction Amen. Amen. La première point de la Bissot de Olobe là, Qui est un enfant? Coloba, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Qui va définir la France et de la période de la vie de la naissance jusqu'à 18 ans. De la naissance jusqu'à 18 ans, Nenge, Organisation Mondiale à santé, Bissot. Mais Bissot de panze, anza, bepona, bana. Nenge, bazo, bana la Santé et mais l'OMS, de C'est pensée de C'est C'est de C'est la la C'est volonté de et ça, la ténègue peut-être, tout ce peut si soit. Ouais, il y charge, tout ce qui peut-être un sujet, il y a distraction, tout ce qui peut-être un sujet, pour te bénéficier, il y a bien, oh, peut-être, oh, il y a une réalité, il y a un mot, Mais pour ça, il y a un zambé. Le roi, tout ça, va chrétien. Le roi, il y a un Christ comme Seigneur sauveur. Parce que si on a un la qui a un habitant qui l'hôpital un habitant qui a la a Ba habitant qui a un héritage. qui a Ba valoris a valoriser <coughs> Héritage à sa Peut-être, pour nous, nous avons y'a la parce que nous avons la facilité. Peut-être, nous avons la valeur et parce que nous avons la facilité. Mais si tout le bateau bah, si tout le bateau va bah, oh bah, so bah, la réalité, il y pour qui pour la il a la il a pour il pour va bénéficier d'héritage. Et héritage, va faire ça en haut dans sauté. Héritage va faire ça en haut dans à sa matir. Héritage va faire ça en haut dans à Déjà, à capable, pour avoir charge, à préparer, à faire un sous de bien pour faire un peu de souci, profiter na yango Héritage, il y a un mais, nous a bénir viso, na bana, à percevoir l'héritage. Négé Bible, Kolobake, Abraham Azo zoko se plaindre parce que jusqu'à présent au Pépinga, moi na zonkende. a cosa hérité parce que nga na zoko kéné, a hérité ma bien au Pépinga, a hérité ma promesse yo. Yo Christina, Abraham Zolena, Benza a émis ses, a bimari banga, t'as la sourde au côté des étoiles, et voilà, lança la postérité na yo, loco la des étoiles, Tolibi, amen. Amen. Et tant que parents ont tenu Benza mais, et c'est vrai du pour la qui savent dans Zina et Nzambi. Et c'est nous qui l'avons dit. dans la présence Nzambi. La capitaine nous, et c'est nous qui vit. Y'a bonzambi et régné. Bana, malgré Bazamikié, mais ba kapta, oh ba bah parado sal. Oh miso bah parado sal Bana si je E bana, de omuna makamba malamu. je ne Mais si je suis en train de me faire mal, je suis en Et Oh, papa, maman, va la Quand l'église, bas l'église. Et je vais vous la à l'église. Et Et que il faut pas dans ma amen. Mais il ne faut pas passer. Ceux qui ont une chrétiens d'église. Mais au bac au bac au bac au au a baba parce que, à Yoka, en Elle est tombée. pas papa, n'est maman. Pa mama. Il a place à Et tant que ma parent, tout ça, vraiment, la coquille. parce que, il a de ceux qui ont été en train volonté, en Mais ceux qui est de se faire, pour détruire les générations qui de Amen. Amen. Banda Amen. Amen. Bamboi. Et ça c'est qui qui Et qui il y sacrifice pour lequel nous Et pour ça, il faut que Il bien. Il faut que Il faut que héritage le Il faut que mais si so je moko un banzela un peu de temps, je un peu de temps, je suis un peu de un Et que un moi, bati- dit que la caille privilège, mais moi, j'ai dit la Moi, je je ne Moi, je je Parce que, à ce il faut que nous ayons déjà Oh la, on parce que ça m'a pour l'homme. Il y a des liberté, parce que, la liberté, vous avez la liberté, liberté, la liberté, liberté, parce que parents, parents n'ont pas pour encadrer héritage dès le bas âge. À ce moment-là, liberté et voilà conséquence, conséquences oh, parents comme on est là. Pour moi, c'est parce que dès le départ, parents pourquoi pas encore corriger moi. Si vous avez dans le deuxième point de l'importance de montrer la fin du chemin de Dieu. Parents, tous les chrétiens, est-ce que réellement, dans le nord de la Sahara, de me faire un peu Est-ce que réellement, dans le nord de la Sahara, je suis de me faire un peu nous avons la vant la nous église Mais aussi l'éducation éducation Éducation chrétienne to éducation amen. Proverbe 26. Par rapport il y a deuxième point. Sur l'importance de montrer la fin des chemins de Dieu. Proverbe 26. De quoi je vais attendre le sou. Proverbe chapitre 22, verset 6 instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas Amen. Amen Oui Bible est clair La qui sa moine nous est là quoi il faut suivre parce que le bisou a commis au coulo a peut détourner Amen Ma capo anza et ça, ah, toi, oui, hein? Et on y a Et comment la Bible est? Et ça, un vrai, paix vrai. Si on a pratiqué, on peut se conseiller pratiquer un mot au monde. Oh, proverbe est lobby. qui s'envoie parce que le lobby sera comme mon à et ça, vrai. Témoignage vivant vivants, Je me souviens, tous aînés ont maman a vu ça à nos amis. chaque image, tellement de sa famille protestant a il y a un grand frère dans il y a une année et quelques mois, et le roi de Mano le roi de le roi de le le le roi de le mon out... moins, on, on, si on a fait sa vie. à Et vous avez eu Chaque dimanche, au église et vous à Et tant que vous avez à âge, conscience, et a un petit peu de micate. de Il et jusqu'à présent, dans amen. Amen. Amen. Amen. parce que dès le début, les proverbes et les lobbies, les accents sont très très très très très très très très très très très très très amen Amen. conscience, maman pas nous déjà dans la dès le bas Et après qu'on soit avons battu nous avons dit l'église de la parce que dès le départ semence sommes déjà et puis après midi nous nous moi je crois dans moi, je ne pense pas amen ce que je vais faire. Je ne pense pas à ce que pas la. ce je ne pense pas pas pas pour nous servir jusqu'à présent. Et l'après-midi, à l'élo parlé Nous avons parlé de de Nous de la vie. Nous de Nous soi-disant chrétien, a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. mais, tu as, qui as la vie oui. à mener. Tu musique à à Et tant que parents, azo que que mais si on Parole je avant avant coller à et et la parce que bana la tant que là ça va moi bon, les autres t'as peu optique là, parce que moi là moi parce que moi et amen. Amen. amen tout à ces parents la vie oui. chemin parce que si on va les servir oui. ba, o ma bete, oui. ba o ma oui. o servir les uns servir les uns ma l'autre pour servir les ko la servir na, na servir au compte de l'école, au Zélabisso. Comment ça s'est l'eau que bas Et au départ de Naïo, nous avons dit que à que c'est ce que mais ceux qui ont la capacité de faire sortent de la capacité parce qu'ils la place de faire Et ça, c'est ce que je ont peut-être un monsieur comme eux. Il y a un mm. Moi, je suis peut je veux je moi je veux dire, je veux dire, je veux dire, la profondeur n'a Et là, on dit ça qui est ma gloire. Il y a des cambois. Tout est en salaire. en Tout Tout Tout est en Tout est en Tout est en Tout Vie à christianisme, mmh. et régner la na manda, 24 heures sur 24. Vie la sabana. en pour la se soumettre na Seigneur. Vie à la familiale, et la e bandaku. afin que pas la ne soit pas en Tout la comment vivre dans la communion fraternelle. Comment la savane a pour vivre la catia immunité, la catia patience, la catia kosa la vie sociale? Tout la savane a comment est-ce que ma banque a zambé? n'a pas m'a dit parce que ma héritage héritage au zambapé si biso, surtout préparé à mon malamou L'obito a un bénéfice. L'homme est pour les faire il pas si L'homme pas Par rapport Il y a pas de sema qui Il de Parce que les gens sont là. Il n'y a qui la crainte de Dès le bas âge, comment est-ce que je vais servir Il y a qui un qui va que un ça. Il y a qui y a ça. un qui que Il qui privilège, on que Il qui qui qui Basana ne vais pas oublier. Bango, selon les seigneurs. Je ne vais pas dire, je ne pona pas la de société T'as laksaban ça bas dans Zambéti. fitir y'a Babadi. T'as créé fitir y'a Makolise. T'as créé fitir y'a Makrogère. Parce que t'as la tibana macam Zambéti. Mais soto laksaban na tibana macam Lobi L'homme t'as recréé fitir ekozala. Bonne gloire y'a Zambéti. Fitiroyo eko mima bato. Bakota na Royaume de Dieu Tropi. Amen. Amen. Bible et dans 1 Samuel 13, 12 Sur l'histoire, il y a le prophète Elie La Bible dit qu'Elie Il y a le prophète, il y a le prophète Il y a le prophète il a le Israël il a le Mais il y avait tant Elie Il y a la liberté et pas à Bananaye. banane, Banané babane n'importe quoi. Mais à ce qui un visage de Dieu, banane babane s'en amakambo et banane s'éperisapé pété, et banane s'éperisapé pété. Et dikashua à de ba ki. Et dikashua abane zaki sou malamu te. Okohozala chrétien. Mais l'éducation n'y obéit pas Bana. Au cas de la loi, aux hommes salis n'insambe. Au cas où rester dans peu, le ministère, mena oui. famille a échoué à cause de l'éducation. Oui. Et là, il y a un homme pour servir n'insambe bien, mais oui. l'éducation à Bana, là, il y a échoué. Un Eli. quand on voit la lumière, on tire le poisson n'insambe. Baeli ba fimi saki nzambi e nzambi asaaki mbe na kanda nzama sipe na kute bibliyebisi biso Eli muzali na nzambi oya mo na ki ane na kata tamplazo kwenye la Eli a lugati mopo na ane ana asua ki mwa na ba anata mwa ziaki kuzua mwa na asala ki v. Il y a des e Samuel. À que un temple Samuel, à quoi est Je Mais Eli Je à Je et Je Je ça mène à Pongi. Et à Yébisaki, Makamba, À propos, il y a Eli. a cause, a y a des obéissants a cause qui a des choses qui sont a des qui dans dans a au total de 12 et 14, il y a Samuel vision de la vie contre la descendance de la à cause de ma vie. Le total de la Samuel 3, 12 à 14. conséquence nous la vie est une vision de 1 Samuel 3, 12 à 14 J'ai dit la parole du Seigneur Amen. Amen 3, 12 à 14 Oui En ce jour, j'accomplirai sur Élie ce que j'ai prononcé contre sa maison Amen je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais finir sa maison à perpétuité à cause du crime dont la connaissance et par lequel ses fils se sont rendus, mais de sans privilégiés les primaires. C'est pourquoi je gire à la maison de lui que jamais le crime de la maison de lui ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Amen. Nous avons un crime. crime n'y a gens, jamais eu même le sacrifice, même offrande à cause y'a ma peulie Il pas A dit de salade. histoire bien et Zongu sous une histoire par rapport l'éducation de au par rapport à, même à taba tout ce qui liberté la la force, la la la la force, même à ma Mais oui. laatoire, et le la va pas l'éduquer, il ne la corriger ce oui. qui même ni même même a ma Mais ton moni awa, il a Conséquence et voyage, mais nous avons le bac Soto la dame. Sautons la tabac à la buisson de l'anzamé, l'hôpital va au cola, va au bosananzamé. Sautons so la tabac à la buisson de la barre à Moko et la la, la Moko béni. Oh, Bible ici, buisson, un jour. Nous avons la promesse de a Abraham en Mais un jour, nous avons besoin de souci. Nous Abraham à la maison. Nous avons mis Oh, Abraham, Abraham, Abraham servant, a douté. Abraham a préparé ma serviteur. a mis le de Nous avons Nous avons mis le Nous avons Nous avons Nous et que pas gens et qu'est-ce moi qui dit, Papa, tu veux que je coffre tu veux que je tu veux que je te tu Parce que je là qui tu Tant au que te offert que je te moi, tu je que je que je tu que tu tu me que je tu veux que tu me que tu veux un tu tu au front des Zawak. Oui, mon papa, mon papa. papa répond. Nous avons le pouvoir. Moi, je dis que je la, kalaki, la bidi, dans ma lame. Oui, oui, oui. Nous aussi. Au Laksaba, en abysso, oui, non. Comment non. On servir ah. Zawak? Comment ah. sacrifier la présence de oui. Comment Comment yeah. humilier la présence à pas, de Zawak? L'homme on oh, répète Kakayango. Parce que ça semence. Sémence soit autres On na On peut ma malamour. On pe ma malamour. On peut commettre ma malamour. On amen amen na malamour. On peut commettre ma malamour. On la ni na au Pesarabana, il est la À part j'ai une Manifestation, il la en à Il Et ça, on Il Il est en Dak. Il à en Dak. Il on en est en Dak. Il est en et on a laissé mon monde qui la vie, paramouko Parce on la société? la a a a a la Comment tu peux vivre aussi ta communion fraternelle? Comment aussi tu peux vivre dans la famille chrétienne? C'est important. Comment aussi y'a offrir amis? la petite témoignage, maman a au monde à ce et Ouous de relation à cette상 each, Monde fần est tauf r気formaider du des problèmes à suivre La sans Nous Nous nous parce que je millionnaire. que c'est Bible est bisexuelle, parent, n'a pas le a Troisième point de l'ombre là, comment vous à bénir l'avenir de l'enfant? Ligue 18-16. Ligue 18-16. De quoi je vais les bisous Souka. bisous à Souka. Oui. J'ai dit la parole, du Seigneur. Amen. Et Jésus les appela et dit Laissez venir avoir à moi les petits enfants et de les baisers, pas, car les de Dieu, et les de enfin, ouais, Amen. Amen. Oui. Si vous avez de la présence pour le monde, vous et vous pour un grand ami, y a église, vous de prière, vous avez de parce que, tout ça Comme suis la présence en aussi. nous allons aussi bénir Bango. Très yo je y vous dire que je vais Parce que je vais vous dans que présence vais que vous dire que je vais vous dire que je mon vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je qui je les disciples important. a Parce que l'habitant a servi à parce, qu de de la est parce que, Negibatou, Mikolo ça, parce que érotique défaut. présence. version Nzambe, Loko la mwana gens qui ont été confrontés à des choses posa tola été faites. Nous sommes tous les gens na présence été faites. Nous sommes à les bana. qui ont été na Nous sommes tous les bana. qui ont été faites. tous les gens qui ont ka faites. Nous sommes tous les gens qui ont été au Memi Bana, tant que nous même dans naku, avant que des classes ne soient, nous sommes là, nous sommes nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, là, nous sommes là, nous nous sommes là, nous sommes là, nous nous tu sa mboku esa développer ba jouer au, ya makamba nzamba bana bikie esa ali même na ba librairie au mona ya mboku na on sabana makamba nzambe na tamba sadana ba ajou a yebi déjà au lomba a yebi deja au tanda so mbela e ba joue wana so mbela e ba live wana la ba librairie chrétienne ça ba livre au, ba ba jouer za au tiers pile raison o ba Azo kape yango, pezo tika la, paske ma loba nzame, eza seman, oso ke koti, evandi, ata mou pepeye, jamais ko olomola yango, paske moutou akela yango, aza yye moko senyam amen Amen. Nzambaza la poza, to la sabaha la bisonze la la yye. On lobi, baza abajo ba obunga de, la na sheme, oya nzame. Tout Tout Jamais, to ne vas ma tout ça. Je ne vie. pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas ça. Je ne vais pas faire ça. Je faire Je ça. la les gens qui de se faire, ils parce que caractère à papa, à caractère de caractère moko ma mère et je Moi, je me conseil, je me suis à corriger, mais tout ça, les parents ont été de passer. Les parents nous été en train de se faire, ils on dirait aux adversaires. Ils et à Par e, on aux Mais ça va à Tout ça va paraître. Tout ça va paraître. Tout Tout ça va paraître. Tout ça va paraître. Tout Tout ça va et nous avons de bénir BISO. Si nous la parole créatrice, à bénir le l'après-midi à la combo Amen.